Yeah. Mm -hmm. Yo tout le monde, c'est Romain. Bon, Aujourd'hui, je vous poste une vidéo qui va engendrer une série de vidéos. Je m'explique, ne vous inquiétez pas. J'ai eu l'idée de vous poster des rushs d'entraînement en RAW, RAW Train, tout simplement. Car en fait, j'ai au moins 2 à 3 Tera de rushs d'entraînement sur mon ordinateur. Donc, je me suis dit, au lieu de les foutre à la poubelle, au lieu de les laisser comme ça dans l'ordinateur et sans les utiliser, pourquoi pas vous les partager il n'y aura pas de montage, il n'y aura rien. Des fois, je ne parlerai pas du tout ou parfois je parlerai pour annoncer quelque chose. Mais sinon, je pense que ce sera des rushs bruts. Bien entendu, ils seront cutés vite fait euh, sur Adobe pour ne pas avoir les moments où je suis en train d'allumer ma caméra, après aller monter sur ma moto, aller m'entraîner parce que ouais, je m'entraîne tout seul, je filme tout seul. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vous poste pas beaucoup de vidéos ces derniers temps. Donc voilà, dites-moi si l'idée de cette petite série de vidéos vous plaît. Et si la vidéo vous a plu, qu'est-ce que vous en pensez N'hésitez pas à me laisser des commentaires, si vous avez des questions ou etc. Si vous avez des idées de vidéos. Bref, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est fait pour ça. Laissez des commentaires. Bien entendu, je veux des likes. Je veux au moins 3 likes. <rire> non, faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Ne vous inquiétez pas, les vidéos reviennent. Et euh, si vous voulez me suivre un petit peu plus, je mets un peu plus d'actualité, c'est beaucoup plus simple à me suivre. N'hésitez pas à me follow sur Instagram et Facebook, c'est dans la description. D, Des, comme euh, certains disent.